Bonjour à tous, c'est Florian et aujourd'hui on va voir comment ajouter des sous-titrages automatiquement dans une langue étrangère. Concrètement, vous avez une vidéo en français et vous souhaitez ajouter des sous-titres en anglais automatiquement, eh bien, vous êtes au bon endroit. La solution que je vais utiliser et vous présenter aujourd'hui, c'est Checksub, une solution professionnelle de sous-titrage qui vous permet d'ajouter des sous-titres automatiquement dans la langue de la vidéo ou dans une langue étrangère. Je vous montre ça dès que je finis monter. Donc du coup, pour aller sur checksub.com, vous avez deux solutions, soit vous tapez dans Google Checksub. Et vous pouvez cliquer sur ce lien, créer des vidéos impactantes, et vous êtes sur le site. Ou alors vous tapez directement Checksub.com pour accéder au site sans passer par Google. Donc Checksub.com, c'est une solution professionnelle. Vous allez pouvoir créer un compte en passant éventuellement donc, par le bouton Start Now. Moi, ce que je vais vous montrer, j'ai déjà un compte, puisque c'est une solution qu'on qu a créé. Je vais montrer directement. Donc là, c'est mon dashboard. Là, j'ai plusieurs autres vidéos. Ce que je fais, je clique sur euh, New Project. Là, j'ai deux options. Soit je euh, j'uploade une vidéo à partir d'un URL, par exemple un URL YouTube, soit je l'importe depuis mon ordinateur. Donc euh, nous, du coup, on recommande plutôt depuis l'ordinateur. Donc là, je sélectionne ma vidéo. Et là, du coup, ma vidéo va directement se ploder sur la plateforme. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sélectionne la langue de ma vidéo. Donc en l'occurrence, c'est une langue française. Par contre, ce que je veux faire, c'est qu'on est là pour ça, créer des sous-titrages dans une langue étrangère. Donc là, on va dire, je veux créer des sous-titres en langue anglaise. Pour la méthode de sous-titrage, je garde automatique. Pour la méthode de traduction, je garde machine translation. En fait, c'est de la traduction automatique, hein. c'est euh, en anglais. Là, je peux utiliser une liste de vocabulaire. Donc, on a vu ça dans d'autres vidéos. Ça permet en fait de donner des mots pour faciliter la reconnaissance vocale de certains mots. Donc, on fera une autre vidéo où je mettrai un lien vers une vidéo qui explique la fonctionnalité en description. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je clique sur confirme. Donc là, ce qui se passe, c'est que la plateforme, elle prépare notre transcription. Là, je vais, pendant que ça se prépare, je vais vous expliquer quel est le fonctionnement. Là, quand j'ouvre, je vois que j'ai deux langues français, anglais. Même si je souhaite une traduction uniquement anglaise, il faut passer par l'étape de transcription. Ça permet d'avoir une meilleure traduction. On va rapidement relire les sous-titres en français on va les valider. Et une fois qu'on va les valider, la plateforme va les traduire dans la ou dans les langues que j'ai déjà créées. C'est le meilleur moyen d'avoir un sous-titrage de bonne qualité dans des langues qu'on ne va pas forcément maîtriser. Donc moi, par exemple, si je devais faire des sous-titres euh, espagnols d'une vidéo française, ce n'est pas une langue que je maîtrise parfaitement. Et donc, du coup, je vais pouvoir relire la transcription, donc le sous-titre français et en donnant un bon sous-titre français, j'aurai une meilleure traduction espagnole. Et voilà, ma vidéo est prête. Donc là, vous pouvez voir quand j'ouvre euh, ma vidéo. Donc, il faut cliquer dessus. Quand j'ouvre ma vidéo, j'ai ma langue française avec un petit drapeau parce que c'est la langue d'origine. Et en dessous, j'ai l'anglais. Si j'avais créé italien, espagnol, toutes les langues seraient en dessous. En termes de statut, on voit que la langue française, elle est sur le statut new. La langue anglaise, par contre, elle est sur pending transcript. Le transcript, c'est en fait la transcription de la langue d'origine. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est cliquer sur « français ». Donc là, je rentre dans mon éditeur de sous-titres. Aujourd'hui, je vous ai choisi une vidéo à propos d'une startup qui s'appelle Phoenix, qui fait un travail assez cool, qui permet de consommer les invendus. On va voir ça. « L'aliment produit dans le monde ne finit pas dans nos assiettes, mais à la poubelle. Dans ce magasin parisien, quand des denrées se rapprochent de leur date de péremption, Phoenix leur donne une seconde chance. Donc là, l'idée, en tout cas, dans ma transcription française, c'est d'arriver à donner un, une transcription qui est de bonne qualité. C'est ça qui va me permettre d'avoir une traduction de bonne qualité. C'est ce qui va servir de base. Donc, bon, si vous n'avez qu'une langue, l'anglais, vous allez pouvoir corriger. Mais par contre, si vous avez euh, l'intention de créer des sous-titres dans 3-4 langues, vous avez intérêt à avoir une bonne base. Donc là, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais relire un peu la transcription et faire des corrections euh, sur la disposition des sous-titres ou éventuellement s'il y a des typos. Donc je vais regarder un peu toute la vidéo. Donc là, vous voyez, en fait, euh, chaque bloc représente un sous-titre. Du coup, si je veux par exemple que ce sous-titre soit divisé en deux, je clique une fois sur Entrée et là directement ces deux sous-titres. Et en fait, la magie de la plateforme, c'est qu'elle va automatiquement ajuster les timecodes. Parce que c'est des produits qui sont en date courte. Donc là, par exemple, en date courte, là, hop, pareil, le sous-titre, je veux le rééquilibre un peu. Là, voici un exemple qui montre pourquoi il est important de corriger euh, les sous-titres dans la langue d'origine pour optimiser la traduction automatique. Donc là, par exemple, il dit il optimise sa fiscalité et non prend une commission. En fait là ça veut rien dire. On écoute. Il, dit, il optimise sa fiscalité et non prend une commission. En fait, il dit et nous et pas et non. Donc là en fait en corrigeant ça va améliorer la traduction automatique. Si j'avais pas corrigé ma phrase dans la traduction automatique, il y a de grandes chances que la signification de ma phrase aurait été incorrecte. Donc là par exemple un autre exemple de la nécessité de relire sa transcription avant de générer la traduction. On écoute. Avec des équipes en Espagne, au Portugal, en Suisse et en Belgique pour développer son application mobile. Cette année, là vous voyez cette année, j'ai coupé ici, cette année en fait c'est un point. La transcription automatique ne l'a pas détecté, mais du coup un point c'est essentiel pour avoir une traduction automatique de bonne qualité. Donc du coup je rajoute le point, je vais à la ligne puisque c'est un nouveau sous-titre. Et là du coup je vais vérifier ce que ça donne. En Belgique pour développer son application mobile. Cette année, nouveau projet des magasins anti-gaspi. On a lancé... Pareil ici, donc je rajoute un point. Je vais à la ligne pour créer un nouveau sous-titre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai corrigé la transcription. J'ai pris le temps de faire ça bien parce que vraiment, ça va me faire gagner beaucoup de temps sur la traduction automatique. Maintenant, on va lancer la traduction automatique. Voilà, donc je vais pouvoir lancer les traductions automatiques. Donc ce que je fais, c'est qu'en haut à droite, on voit que là, j'ai un petit bouton Start Translation. Je vais cliquer dessus. Et donc là, du coup, on va retourner sur le tableau de bord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la plateforme CheckSub est en train de récupérer ma transcription française que j'ai corrigée et va la traduire dans là ou les langues que j'ai euh, commandées. Et donc, du coup, là, j'ai euh, que anglais, en l'occurrence. Là, c'est en processing. Et dans quelques minutes, je vais avoir ma traduction automatique que je vais vous montrer. Juste le temps de reprendre un autre thé. Et voilà, on est bon. On voit que mon sous-titrage anglais est désormais sur « Done ». Donc maintenant, ce que je dois faire, eh ben on va aller regarder ce que la machine m'a généré. Donc je clique dessus. Ok, allez, on regarde. Un tiers des aliments produits dans le monde ne finit pas dans nos assiettes, mais à la poubelle. Dans ce magasin parisien, quand des denrées se rapprochent de leur date de péremption, Phoenix leur donne une seconde chance. Alors là, il y a un Phoenix en trop. On va... Le supprimer. On est à moins 50% sur les paniers. Pourquoi Parce que c'est des produits qui sont en date courte. Et parce qu'aussi, là, la surprise, il n'a pas forcément ce qu'il veut. Deuxième option, le don aux associations. Chaque matin, 7 chauffeurs-livreurs font le tour de Paris pour récupérer des bacs réfrigérés. Là, concrètement, c'est quand même très, très bien pour une traduction automatique. Donc là, j'ai mon sous-titrage anglais qui est, alors je ne sais pas si vous parlez anglais, mais globalement, qui est de très bonne qualité. Maintenant, qu'est-ce que je fais Si vous avez besoin d'un fichier SRT, vous allez cliquer en haut sur la petite flèche et vous cliquez sur SRT. Derrière, si vous souhaitez exporter euh, votre vidéo en incrustant vos sous-titres, et eh bien du coup, vous allez pouvoir le faire. Je vais vous remettre une vidéo où j'explique notamment comment vous pouvez styliser vos sous-titres cliquant notamment sur style ou alors du coup en, en cliquant sur les mots que vous souhaitez euh, ajuster. Du coup, vous allez pouvoir faire une exportation pour votre vidéo française avec les sous-titres français. Et une autre exportation avec les sous-titres anglais. Ça va être deux vidéos séparées si vous le souhaitez. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous cliquez sur « Exportation », toute l'opération va être faite sur les serveurs de Checksub. Et quand la vidéo est prête, vous recevez un email avec un lien qui vous permet de télécharger euh, la vidéo finalisée. Alors, il y a un cas un peu particulier, c'est si vous avez une vidéo et que vous souhaitez ajouter plusieurs langues de sous-titrage pour cette même vidéo. C'est une option qui est disponible par exemple sur YouTube, euh, sur Vimeo, sur les différentes plateformes que vous pouvez avoir et aussi si vous avez votre propre lecteur de vidéos. Donc là, par exemple, je vous montre à quoi ça ressemble. Je suis sur Vimeo. Quand je clique sur CC, donc euh, Close Caption, j'ai le choix sur différentes langues. Donc si je clique par exemple sur Français et qu'on va aller, euh, va aller ici. voilà. Donc, so donc là, j'ai des sous-titres français. Si je clique par exemple sur « Espagnol », ça m'affiche les sous-titres « espagnols. L'avantage de ce système, c'est que ça me permet d'avoir une seule vidéo où je vais pouvoir ajouter manuellement chaque langue de sous-titres, les unes après les autres. Et si par exemple, je veux en ajouter d'autres plus tard, je peux tout à fait le faire. L'inconvénient, c'est que le style d'affichage des sous-titres va être principalement va être géré par la plateforme ou par votre lecteur vidéo. Donc suivant les plateformes ou suivant les lecteurs, vous allez avoir des options plus ou moins poussées. Par exemple, la possibilité de customiser votre style de police. Mais généralement, c'est des options qui sont très très basiques. Donc c'est à vous de voir quelle option est la plus pertinente pour vous. Soit de créer une vidéo avec incrustation des sous-titres dans chaque langue, soit d'avoir une seule vidéo et d'ajouter les sous-titres. Euh, tous les sous-titres dans chaque langue sur cette même vidéo. Voilà, donc on a vu comment créer des sous-titres dans une langue étrangère automatiquement grâce à Checksub pour pouvoir utiliser le même outil, c'est Checksub.com. Dans les prochains jours, on va créer plein de vidéos autour de la création et de la promotion de vos vidéos. Donc abonnez-vous pour recevoir les notifications et pour découvrir ces vidéos en avant-première. Allez, bye bye